C'est la première fois qu'on qu qu va se voir. Ça me fait plaisir parce que c'est un rappeur que j'aime bien aussi. J'aime bien ce qu'il fait. Donc c'est vraiment, vraiment cool et c'est toujours du, du, du plus pour moi. Depuis que j'ai 14 ans, j'ai commencé. Après, euh, après que je me produis euh, vraiment en club et que je peux dire que je suis euh, autre que footballeur, ça fait euh, 5-6 ans maintenant. Donc, euh, donc ouais, c'est une, une nouvelle aventure qui commence et, euh, et euh, je me régale vraiment. La musique, c'était, ça a toujours été une, une passion et pour moi, le, voilà, un sportif euh, de, de, de haut niveau a toujours une certaine, enfin, en tout cas ceux que je connais, on, on a toujours une sensibilité et une, une relation euh, spéciale avec au niveau de la concentration, de, de se mettre dans une bulle et d'écouter, euh, voilà, des paroles, euh, des chansons avec des paroles qui nous motivent et qui peuvent nous, nous mettre dans des états euh, voilà, de motivation. Euh, euh, pour, pour nous préparer au match ou, euh, ou à la compétition pour, pour les autres athlètes. Pour moi, voilà, je n'avais pas d'autre euh, façon de me préparer que d'être voilà, avec mon casque, ma musique, et, euh, et voilà, me, préparer, me préparer comme ça en trouvant les, euh, les musiques ou les genres musicaux qui me, voilà, qui me, qui me boostent et qui me, euh, qui me font euh, me préparer gentiment pour rentrer dans le match. Plus jeune, euh, en, en, quand, je, quand je jouais encore, et notamment dans les débuts, j'écoutais euh, plus de l'électro, voilà, de, de la musique un peu plus rapide pour me, mettre, pour me monter un peu le, le, le, le, voilà, le, le cardio et être prêt euh, pour le match. J'écoute beaucoup de, de genres de musique, ça passe, ça passe par le hip-hop, euh, bien sûr, ça passe par le hip-hop français ou, ou américain ou même anglais. Euh, J'écoute beaucoup d'afro, beaucoup de house music. Le plus important déjà, c'est que les gens repartent euh, euh, contents et amusés et, et, et étonnés aussi. J'aime bien jouer sur ce, ce côté-là parce que, parce que les gens viennent, euh, viennent plus par curiosité, je pense, au départ. Mm -hmm. euh, dire, euh, ben, un, un ancien footballeur qui dit aujourd'hui ce n'est pas, pas commun. J'ai eu la chance de faire euh, lafter partie de DJ Snake, j'ai eu la chance de mixer euh, avec Diplo, j'ai eu la chance de faire la première partie de Maria Carré. Et ouais, j'aime bien qu'ils viennent euh, voilà, découvrir et qu'ils repartent euh, contents et en se disant, ouais, bah, oui, forcément, il, finalement, il sait ce qu'il fait et la En général, ça s'amuse. En général, euh, j'aime bien l'interaction aussi avec, euh, avec les gens, euh, les faire participer un minimum, de pouvoir les faire monter sur scène danser. Euh, j'aime bien, j'aime bien ça. Euh, J'espère que j'aurai la, la chance d'avoir M.C. avec moi parce qu'il euh, il est pas mal et il sait mettre l'ambiance. Et, euh, et voilà, bien préparer le, la scène pour, pour mettre Danzo et, et que ce soit une belle soirée.